Si tu cherches à développer ton activité grâce au marketing digital, alors surtout ne bouge pas, tu es au bon endroit. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Une seule préoccupation pour tous ces entrepreneurs, replacer la dimension humaine au cœur de leur stratégie de vente. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors comment faire pour transformer vos clients en héros, voire en super-héros Eh bien, on s'aperçoit finalement qu'une stratégie de vente est assez proche de l'écriture d'un film. Que ce soit un film euh, romantique, policier, euh, une comédie, euh, une comédie romantique. Euh, un film d'horreur, un film de science-fiction. Eh bien, on retrouve des éléments communs à tous ces films. Et finalement, tous ces films, en fonction du genre que l'on va aimer, eh bien, on va les regarder jusqu'au bout. Et quelque part, pour toi, c'est une chance. Et je vais t'expliquer ça en détail dans cette vidéo. Bien sûr, je publie régulièrement sur cette chaîne des vidéos. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne ou que tu découvres cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi ne rien manquer de l'actu du marketing digital et pouvoir te développer dans ta stratégie marketing et vivre de ton activité. Mais revenons à nos moutons. Je vous l'ai dit quel que soit le genre de film et eh bien il y a un chemin de type ce qu'on appelle le voyage du héros et ce voyage du héros tu peux l'utiliser dans ta communication pour transformer et eh bien n'importe quel prospect qui correspond à ton client idéal, en client idéal, et le faire se sentir comme un héros, comme un super-héros qui aura triomphé des épreuves. Parce que oui, tout commence par ton audience et tes prospects qui vivent dans un monde où ils se racontent leur petite histoire. C'est plus ou moins inconscient, c'est un peu voilà, comme s'ils étaient dans la matrice. La matrice est un système Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système, ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Et toi, ton but, effectivement, au travers de tes publications, ça va être euh, de les appeler à dépasser euh, cette superposition de réalité idéale dans laquelle ils se sont plongés pour partir à l'aventure, à savoir à la découverte d'eux. Alors bien sûr, il va y avoir ce que l'on appelle le refus de l'appel. Effectivement, on est tous très contents dans nos petites zones de confort et on n'a surtout pas envie d'en sortir euh, et du coup ça va être compliqué. Il va y avoir ce refus de l'appel, vous prenez n'importe quel film, le héros va toujours hésiter euh, à se lancer à l'aventure pour tout un tas de raisons personnelles qui vous appartient de découvrir en fonction bah, du profil de votre avatar client et jusqu'au moment où bah, effectivement l'appel va devenir trop fort parce qu'ils vont avoir rencontré leur mentor, à savoir vous, la personne qui va pouvoir leur permettre de passer le premier seuil et de se lancer à la conquête du Saint Graal. Alors ça peut être leur sérénité, ça peut être développer une activité commerciale qui a du sens pour eux, euh, ça peut être générer euh, beaucoup de clients, ça peut être euh, créer un système d'automatisation. Voilà ça va être le but que recherche finalement la personne qui au départ était inconsciente et a pris conscience grâce à cet appel à l'aventure et eh bien qu'il est important pour lui de faire ce chemin. Et donc bah forcément sur ce chemin il va y avoir des épreuves, ça peut être la procrastination, ça peut être le manque de motivation parfois, parce que même si on sent que quelque chose est important, on ne peut pas être motivé à 100%, 100% du temps, c'est pas possible. Il va y avoir des épreuves à franchir, mais heureusement, vous, en tant que mentor, vous êtes là, vous êtes même son meilleur allié, et forcément, il va y avoir des ennemis, euh, voire, je dirais même des faux amis, des faux alliés. Vous savez, euh, ces amis que vous avez euh, tous, peut-être euh, et euh, vous prenez la décision d'arrêter de fumer, et puis bah, vous dites à vos amis « ouais non ça y est, enfin, pour ma santé, depuis que j'ai arrêté ça fait 2-3 jours, je commence à me sentir un peu mieux, à mieux respirer, je suis moins stressé, et puis ils vont dire bon, « allez, allez, on est en soirée, c'est pas grave, prends-toi une clope, t'arrêteras demain, c'est pas bien grave si tu fumes une cigarette », ou alors si vous dites bah, « ben voilà ce soir les copains, euh, super soirée, ok, mais pour moi ça sera sans alcool », où ils vont vous dire, bah allez, bois quand même un petit verre avec nous, ça sera plus convivial, ça sera plus sympa. C'est des faux ennemis, en fait, c'est un petit peu euh, comparable à un chemin que prendrait votre client idéal et sur lequel il irait s'égarer avec toutes les bonnes intentions du monde. Mais euh, finalement, c'est vous, euh, dans votre rôle de mentor, d'allié, eh de le ramener sur le chemin pour qu'il affronte bah, ce qu'on appelle dans tous les films l'épreuve suprême, finalement, le, le Saint Graal, là où il est presque au but, et qu'il sait très bien que s'il franchit cette épreuve suprême, eh bien, il va atteindre son objectif. Et vous, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que consultant, c'est votre job, c'est votre mission de vie euh, de l'aider à passer cette épreuve suprême. Pourquoi bah Parce qu'au bout de l'épreuve suprême, il y a sa récompense. C'est-à-dire l'atteinte de son objectif, alors ça peut être une vie plus épanouie, ça peut être une vie plus sereine, euh, ça peut être par exemple un objectif de perte de poids, euh, ça peut être un objectif professionnel, sentimental, bref, une fois que vous l'avez aidé à franchir cette épreuve suprême, eh bien il devient un héros, et ce héros bah, forcément reçoit sa récompense au euh, travers de l'atteinte de son objectif. Et forcément, là on n'est plus dans quelqu'un qui est dans la matrice, on est dans quelqu'un dans ce qu'on appelle au cinéma la résurrection, c'est là où le héros fait son entrée triomphale euh, avec l'objet de sa quête et qu'il est acclamé par tout le monde. Alors le but forcément c'est bien sûr c'est une image, c'est pas de faire en sorte que chacun de vos clients devienne une superstar euh, des réseaux sociaux ou dans sa ville, mais voilà, c'est qu'il ait ce sentiment de se sentir renaître. Et à partir de là, si vous avez réussi à, à travers votre accompagnement votre produit, votre formation, vos communications, à faire passer eh bien effectivement votre prospect qui vit dans la matrice à une nouvelle personne qui s'accomplit, qui est elle-même, eh vous en aurez fait un héros, voire même un super héros. Et c'est le but que vous devez atteindre. Et en comprenant ce mécanisme, vous allez pouvoir avoir une communication beaucoup plus impactante une communication où à chaque fois que vous allez publier, des gens vont s'identifier et vont ressentir cet appel de l'aventure. Et bien sûr, au départ, il y aura les petits freins. Mais vous savez très bien que en levant les premières objections dans vos publications, hein, on en revient euh, aux trois premiers P de la stratégie 5P... Problématique précise, euh, peur, frein à l'action et perspective de résolution. Et bien, Une fois cette, euh, ce refus de l'appel de l'aventure passé, et bien vous, devriez, vous deviendrez non pas simplement un entrepreneur qui accompagne, vous ne serez plus un simple coach parmi tant d'autres, vous serez devenu un mentor, quelqu'un qui inspire euh, les héros en puissance à passer à l'action et à devenir vos clients idéaux ceux qui vont vous rémunérer à votre juste valeur et qui, une fois la mission accomplie, n'hésiteront pas à être reconnaissants et à vous recommander. Voilà, c'est ce que je voulais partager euh, avec vous au travers de cette vidéo, je suis un grand grand fan de cinéma, euh, pas simplement l'ASF hein, comme mon, euh, mon t-shirt pourrait le montrer, mais j'aime un peu tous les genres de films et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous au travers de cette vidéo. Abonnez-vous en masse, n'hésitez pas à euh, liker, partager cette vidéo auprès de vos amis entrepreneurs pour qu'ils puissent créer encore plus de super-héros et qu'ils puissent s'accomplir euh, dans leur mission de vie entrepreneuriale. Euh, Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire bah, par exemple quel est le genre de film que vous préférez. Et puis bah, s'il faut, bah, je vous transposerai un petit peu ça euh, en manière marketing, comment vous pouvez aborder les choses, donc utilisez les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.